Vous avez un outil dans SQL Server qui vous permet d'auditer, si vous voulez, ou de vérifier un certain nombre d'options. Je vais vous le montrer ici, il est plus riche que ça, mais je vais vous faire une rapide démonstration pour vérifier quelque chose. J'ai une base de données test, et cette base de données, elle est en fermeture automatique, une chose qu'il ne faut absolument pas faire du tout, du tout, du tout. Je regarde dans les options, et ici, je vois qu'elle est en fermeture automatique. Non, pitié, pas ça. Mais Disons que j'ai 10 000 bases de données sur mon serveur, et tout à coup je me dis, est-ce que je n'aurai pas des bases de données qui sont en fermeture automatique Comment est-ce que je vérifie Bon, Cela dit, euh, vous pouvez le vérifier en faisant un Select from 6.dataBase, je ne vous cache pas que ça peut être fait comme ça aussi, et vous avez un Where is autoclose à on est égal à 1. Vous en avez, oui, il y en a une, elle s'appelle test. Bon, vous pouvez faire comme ça. Mais vous pouvez un petit peu automatiser les choses avec aussi la gestion de la stratégie. Et c'est très bien parce que même euh, si vous avez la possibilité de le faire avec sysdatabase, la gestion de la stratégie vous offre aussi la possibilité de le faire sur plusieurs serveurs à la fois. Donc je vous montre comment ça marche. On va ici créer une nouvelle stratégie. Et cette stratégie, on va l'appeler, bon, vérification, peu importe. La stratégie se base sur des conditions. Je vais créer une nouvelle condition. La condition, c'est autoclose, par exemple, ou je vais dire non, base de données. Les options de base de données, allez, ça va être mieux. Voilà. Ensuite, je vais avoir des facettes. Ces facettes sont tout élément d'SQL Server qui comporte des propriétés. Donc là, c'est facile, c'est la base de données. Et dans cette base de données, il y a un certain nombre de champs, qui sont les propriétés de la base, sur lesquelles je peux faire des tests. Et donc, je vais avoir un auto-close. Ce que je veux ici, c'est une règle qui doit être vérifiée. Donc, je veux que l'auto-close soit à false. C'est ma règle. Et donc, je fais OK, et je vais vérifier ceci sur toutes les bases de données, à la demande où je peux le planifier également, et, eh bien, écoutez, ça suffit. J'ai ma stratégie maintenant de vérification. Je fais un clic droit et je clique sur « Évaluer ». Et maintenant, l'évaluation se fait sur toutes les bases de données. Et on me dit « oula, là, attention, celle-ci, je vais afficher, voilà ». On me dit « Autoclose ». Eh bien, en fait, tu t'attends à ce que ce soit à « False », mais en fait, c'est à « True ». Aïe Donc, euh, qu'est-ce que je fais Eh bien, très simplement, je vais cocher et je vais dire « Allez, applique, fais la modification ». Et il va me dire, attention, l'application de la stratégie modifie les cibles, oui je sais, c'est ce que je veux. Et voilà, la modification est faite, la vérification est faite à nouveau et j'ai corrigé mes problèmes. C'est assez puissant, vous l'avez vu, je vous recommande d'explorer la gestion de la stratégie.